Hey yo, what's up j'en ai j'espère que vous allez tous magnifique ma bien-aimée sur le compagnie de personne parce que je n'ai pas bon, d'amis, aujourd'hui, amis, on est sur le meilleur serveur PP-Faction du moment, K-Faction, et aujourd'hui, amis, une vidéo très, très, très intéressante parce que je vais faire un duel contre un abonné, donc, je vous explique les règles du duel, en fait, nous avons, chacun d'entre nous a des armures euh, full cheatées, donc, on a des armures ici, donc, un P4 Epidote euh, avec Overload, donc, Overload, c'est un nouvel enchantement qui est obtenable dans les events, dans les votes, ainsi que, euh, au shop. Donc celui-ci donne euh, deux cœurs en plus On a ensuite euh, sur les bots Dead Sprider Mais qu'est-ce qui est intéressant c'est sur l'épée Donc sur l'épée on a frappe de Blindness Donc ça donne 5% de chance De empoisonner votre ennemi Avec euh, le poison Blindness Donc qui est euh, ce qui un peu cache l'écran Vous allez voir dans la, dans la vidéo Ensuite on a frappe de Slowness Donc qui ralentit votre ennemi aussi 5% de chance Et d décapitation Qui vous donne 50% de chance D'obtenir la tête de votre ennemi Sur notre arc on a chacun Power 5 Multi-arrow et infinity, donc multi-arrow c'est très simple Ça tire plusieurs flèches, donc je vais vous le montrer comme ça Ça tire plusieurs flèches, donc ça peut faire Plus de dégâts si vous avez un Power 5, donc voilà euh, Donc la vidéo c'était contre Nectom, donc il est toujours encore connecté Ouais, Nectom il est encore connecté Et on a fait chacun un v 1 donc si lui il perdait Je volais un item de son underkiss Donc par exemple on va choisir un item qu'on va peut-être Lui voler, donc on va lui voler son tech trash ou ses creepers Non, on va lui voler tous ses creepers si on gagne Euh... Et si il perd euh, Si moi je perds plutôt Je vais lui donner 500 points boutique Et je vais lui laisser une pièce de mon armure Donc soit mon arc, mon, mon épée Ou peu importe Je vais lui laisser une pièce d'armure à moi si euh, il m'élimine Donc place au combat les amis J'espère gagner Ok les gars On va se fight contre ce jeune homme Avec les nouveaux enchantes Donc c'est full nouveaux enchantes On va voir si on est capable de le tuer on va voir, on a les, les nouveaux coeurs, on a tout... Oh, shit, il m'a mis Blindness. Il m'a mis aussi Slowness. On le voit pas trop, trop. Il m'a remis encore. Oh non, il en avait juste... Okay. Oh my god. En vrai, c'est quand même bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pépé, hein. Si les amis, <rire> croyez pas, si je meurs, c'est pas grave. Oh, shit. J'avais oublié de prendre les pommes d'or dans mon inventaire. On va faire ça, vite fait. On va juste prendre une potion de Force 2. Parce que je pense pas que lui, il a pensé à la prendre. Oh, on a le multi-arrow aussi, regardez. On peut... C'est bon. C'est pas très, très bon, mais... Oh my God, je suis vraiment pas bon. Mettons que le PVP, c'est pas mon point fort, hein. Je suis plutôt euh, mieux à jouer à Fortnite. En plus, je joue avec la molette comme un idiot. Ça m'a fait perdre tellement de, de temps, ça. Donc, il va se prendre une potion de force, lui aussi. Je crois. Oui, non non, pas blindness, j'aime pas ça. Non, s'il vous plaît. On va prendre une pomme. On va je remettre ça là, comme ça. Hop, là, hop, là il nous encule. Il nous encule. On peut pas se faire enculer. Ça fait masse, ça fait pas de dégâts, par exemple. On a des Power 5, tous les deux, on a la même armure. Hein. Il a la même armure que moi, j'ai la même armure que lui. Oh my god. Si je gagne, je vais lui donner 500 euh, PB. Si je perds, euh, si, si, si il perd, je, je dois lui retirer un truc de son ender chest. Et si je gagne, euh, si il gagne pardon, ouais bon vous avez compris, lui gagne 500 PB, moi je lui retire un item de son ender chest. Donc euh, en espérant qu'il gagne parce que s'il perd contre moi, ce serait la honte. Surtout que je suis pas très très bon à Minecraft. Euh, J'aurais pu prendre juste une potion là-dessus, un peu bête de ma part On n'a pas de hors de reaper ni rien, hein, c'est vraiment l'armure Je vais vous montrer les enchants qu'on a utilisées après Donc euh, je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas c est, c est, Franchement, j'ai trouvé les fights vraiment bien Bon, les enchants c'est sûr qu'ils coûtent un peu, un peu cher quand même On va pas se mentir, on va prendre Pump Cheap maintenant Donc les enchantes ils coûtent cher, c'est sûr, mais euh, vous pouvez les obtenir dans les events donc, euh, à tous les events qui sont disponibles, sont disponibles un peu partout, donc c'est plutôt intéressant euh, d'essayer de les obtenir, et comme vous voyez, on a un saleté avantage en ce moment, euh, avec les enchantements, le fights durent beaucoup plus longtemps, les trucs sont beaucoup plus symp sympas, les pvp sont beaucoup plus intéressants, euh, c'est plus dur de s'en aller avec la slowness comme on met sur les épées, c'est plus... Euh... C'est vraiment, ça rend un côté intéressant, et je fais cette vidéo-là pour savoir aussi qu'est-ce que vous aimeriez comme nouvelle enchante, parce qu'on peut toujours en rajouter des enchanteurs, c'est pas un problème ça, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on a... rajoute comme nouvelle enchante, parce que euh, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous en pensez des nouveaux enchantes, et si vous aimeriez qu'on en rajoute, parce que c'est toujours une possibilité, c'est quelque chose qu'on est prêt à faire, nous, chez Kavaxon, de rajouter des, de vos idées sur le serveur, donc si vous avez des idées ou quoi, envoyez-les les gars, hein. 66 notre durabilité, niveau de la durabilité il doit être beaucoup mieux que nous au euh, niveau du rat Je sais pas si euh, on va être capable de maintenir le, le rythme, mais euh, je l'espère bien En espérant aussi qu'il m'arnaque pas et qu'il découpe pas avec le stuff Parce qu'après ça je vais devoir le bannir ce serait triste par exemple de le bannir pour euh, ça Donc il va prendre une pomme, on va se reculer, on va prendre une pomme aussi et on va se heal directement pour ne pas perdre nos corps d'absorption. Donc euh, avec la pomme d'absorption ça fait 4 coeurs en plus. Donc c'est plutôt intéressant. Mais encore là, ça fait pas de gros changements. Parce que comme vous avez vu, avec les dégâts qu'on prend sur Kafak, ça les enlève assez rapidement les coeurs. Donc c'est pas euh, aussi cheaté qu'à l'époque. Parce qu'on avait les gemmes. Il euh, y avait des gemmes de 9.9%. Que vous pouviez mettre de heal et tout. C'était énorme. Euh, ça vous donnait masse, masse, masse de, de trucs. Et c'était inutile. Enfin, les fights duraient genre tous une heure. C'était un peu de la merde. Maintenant. Les fights dureront correctement. Je trouve que l'équilibrage des armures est quand même correct. C'est sûr que c'est différent que sur d'autres serveurs. C'est sûr que si vous êtes habitué, par exemple, à jouer sur un serveur comme Palladium, à la, à Vanadia, ou whatever, les armures sont différentes sur chaque serveur. Mais je trouve qu'on a fait un bon équilibrage, quand même, sur Kafak des armures. Donc, j'aimerais vraiment se gagner contre lui. Comme ça, euh, je lui donne pas 500 bouti points boutique. Bouti c'est sûr que ça ferait euh, ça serait chiant de lui retirer un item. Mais bon, on ne va pas choisir l'item le plus cheap de son under chest, quand même. On prendra genre des creepers, des trucs comme ça. Ça, tu vois, let's go. j'espère qu'on va pouvoir faire des vidéos comme ça. Où est ce que je peux faire des défis contre des abonnés euh, Ça peut être intéressant. Genre, peut-être pas une série complète, mais tu sais, dans des épisodes, peut-être commencer un let's play et tout. Et avec les items des joueurs, je pourrais commencer à me faire des, du stuff et tout. Ça pourrait être vraiment intéressant. Il était à 20% là-dessus. Il était vraiment low. Oh, on est en blindness et slowness. Donc, euh, ça risque de faire mal. Attention. Voilà, c'est bon. Donc, ok, let's go, let's go, let's go, let's go On n'a pas de... Ah, encore, j'allais dire, on n'a pas... Je sais pas si on, nous, on lui en met, en fait, on peut pas savoir quand nous, on lui met Mais nous, on le voit, on, on le reçoit quand même assez souvent Je crois que c'est 5% Hop euh... là, il m'a mis bien, là Il m'a mis mal, c'est 5% de chance Donc, à chaque, chaque 5%, euh, chaque coup c'est 5% donc on l'a pas quand même souvent Comme vous avez pu voir on l'a pas souvent souvent mais on l'a quand même parfois Donc ça peut devenir euh, ça peut devenir chiant si la personne est très très très chanceuse Comme lui il utilise bien l'arc aussi euh, de blindness Parce que quand on est blind on voit rien donc c'est bien de l'utiliser comme ça Il a bien euh, il a bien pensé je crois qu'il était blind non hein? C'est la meilleure façon d'utiliser l'arc pour pas que la personne s'enfuit On pourrait faire la même chose sur l'arc On pourrait mettre des poisons, slowness et tout sur l'arc euh, ça serait ça serait s'appellerait ça s'appellerait différent là peut-être des flèches peut-être même je sais pas faudrait que vous, vous me disiez qu'est ce que vous en pensez ça peut être intéressant moi je trouve que ça rajoute un côté spécial au pvp sinon le pvp je trouve que c'est plate au bout d'un moment si ça fait 5 ans qu'on fait le même pvp depuis la 1.7 enfin, au bout d'un moment c'est nul quoi le pvp faut pas se mentir c'est quand même assez nul euh, ça change rien ça change pas enfin, c'est mon avis après vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires je, je suis prêt à écouter vos euh, vos demandes hop là hop là on va se faire tuer ici ou quoi mais non, mais non Ok, let's go, c'est bon, on a pris une force 2 Lui, je sais pas, oh, on a encore euh, le... le blindness, on n'est pas chanceux Par exemple, comme vous voyez, là, lui, il les coeurs en plus, il venait de prendre une punchy Donc il y a encore la régène, moi j'ai pas de régène et pourtant, regardez mes cœurs, J'arrive quand même à les tenir, donc c'est pas, euh, si vous l'avez pas, c'est pas la fin du monde quoi. Les Là, les il oh, est blind, c'est sûr et c'est parti, let's go. 16% sur mon casque. Donc la prochaine pomme cheat que je vais prendre, ça va être la pomme cheat qui va faire casser mon casque, je crois. Ou la pomme cheat quand qu elle va... Il ou elle va casser. Euh, à moins que lui casse avant, je sais pas. Après moi, il m'a mis beaucoup plus de coups. Il est vraiment plus doué que moi, malheureusement. <rire> ça fait chier, quoi. Euh, on va voir, on va voir. Let's go, let's go, let's go. On va faire des coups critiques, peut-être que ça peut aider. Mais encore là, je sais pas. Je sais pas s'il y a aussi une deuxième armure. Je pense pas là, mais s'il y a une deuxième armure, ça sera pas une armure avec des enchantes ou quoi. Je lui ai donné seulement une, une armure euh, full cheatée. Pas plus. C'est difficile de PvP aussi de parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... La plupart des youtubeurs ils font des, des blancs quand ils parlent, euh, quand ils PVP, parce que c'est dur de se concentrer à PVP et à, à raconter une histoire ou raconter ou parler simplement, quoi. C'est pas si simple qu'on le croit. On avait chacun 100 euh, pommes d'or, on avait chacun 12 pommes cheats et 32 joints. Donc, moi, j'ai mal utilisé mon joint. Pendant un bon moment, j'étais sans speed, en fait. J'ai été stupide. J'ai pas, euh, pas regardé ça. Euh, donc, je crois qu'il a eu l'avantage là-dessus pendant un gros moment sur nous, mais bon, hey, c'est pas grave, hein. On fait ça pour le plaisir et pour vous, les viewers, donc dites moi bien dans les commentaires si vous en voulez d'autres oubliez pas de me dire si vous avez des idées de nouvelles enchantements que vous voulez voir sur le serveur c'est sûr que si vous me dites ouais un enchantement qui qui tue quelqu'un un coup ben c'est sûr qu'elle sera peut-être pas ajouté mais la plupart des ajouts des, des enchantements que vous proposez on va essayer de voir avec le staff et puis les gens les qu'on trouve vraiment intéressants, on va les rajouter donc euh, c'est sûr que si vous mettez des trucs beaucoup trop cheat on va pas les rajouter on peut peut-être contourner faire un, un un à peu près oh, je suis mort il m'a bâtard il a bien joué il a bien joué le petit coquin. GG. Il a gagné mec. GG. Donc on va euh, MC Nectem. Et non tu peux garder ma tête. Tu, tu peux la garder. C'est cadeau mec. C'est cadeau. Euh, faut juste que tu me redonnes mon armure. Redonne l'armure. On va... Euh, je l'avais mis dans mon catch euh, Tiens tiens. tiens. Redonne-moi mon armure. Allez hop hop hop. Donne-moi mon armure, et l'arc, je vais te laisser l'arc, je vais lui laisser l'arc, ça va être le, le cadeau qu'on va lui laisser l'arc et ma tête, donc voilà, merci à toi Nectom, et on se retrouve plus tard pour une autre séquence. Et malheureusement les amis, vous avez vu, nous avons pas eu de chance, mais c'est pas grave, il y a un tombe qui est en cours juste ici, on peut voir qu'il y a énormément de pvp, donc félicitations à toi Nect, euh, as gagné euh, mon arc euh, cheat et 500 euh, points boutique. Donc, félicitations à toi. Comme j'ai dit dans la vidéo, les amis, si vous avez envie de nous proposer vos propres enchantes, donc, faites-moi une description minible. dites pas juste décapitation, par exemple. comme on va y un peu comme ça. Donc, ça s'ajoute sur quel, quel item, ça a le quoi comme euh, pouvoir ou quoi. Et faites-moi, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez aussi que on euh, fasse un, des mini trucs comme ça durant plusieurs vidéos, que je fasse quelques autres vidéos contre des meilleurs joueurs ou contre d'autres joueurs du serveur, etc. Ou, en fait, on peut faire aussi... Ce que je ne pas c'est qu'on fait un V1 de deux joueurs Les deux joueurs ont le même stuff Et celui qui gagne continue On fait un genre de mini tournoi dans une vidéo Un truc comme ça Ou dans un live même si vous voulez Donc si vous voulez on pourrait faire des petits trucs comme ça Avec pas nécessairement les nouvelles enchantes Mais des, des trucs pvp Parce que j'en fais pas de, beaucoup dernièrement Ce que je fais euh, beaucoup c'est surtout des vidéos euh, présentation de base et ce genre de trucs Donc je veux vraiment me diversifier un petit peu Donc voilà Sur ce les amis j'espère que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était Icones Ciao ciao